Donc en fait, pour lutter contre le changement climatique, on a deux moyens. On a euh, atténué le changement climatique et s'adapter au changement climatique. Donc euh, atténuer le changement climatique, c'est le stockage de carbone. Bon, en tout cas, nous, avec les arbres, c'est ce qu'on fait, on stocke du carbone. Et même si la prairie est reconnue pour stocker beaucoup de carbone, et ben là, on rajoute une sacrée strate dans notre système, avec un système racinaire profond qui va emmener du carbone en profondeur euh, et du stockage de carbone euh, dans les, toute la biomasse aérienne. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est s'adapter au changement climatique. Et ça, on en a parlé sur l'herbe, euh, sortir les animaux plus tôt l'hiver, en sortie d'hiver. Euh, donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire travailler avec moins de stock, de stocks de fourrage. Et donc, euh, ça peut être aussi faire pâturer plus longtemps l'été. Euh, parce que l'herbe, voilà, elle, elle va pousser pendant plus longtemps sous les arbres, parce qu'elle a un microclimat une température moindre, moins d'évapotranspiration, moins de vent, voilà. Euh, et puis après euh, c'est aussi l'adaptation du système d'exploitation de la ferme au changement climatique euh, avec euh, bah, l'utilisation d'arbres fourragés, voilà. quand tout est grillé de partout et ben bah, finalement on aura le seul fourrage vert qu'on trouvera ça sera le fourrage arboré quoi ou arbustif. Et puis euh, bah, le changement climatique c'est euh, si on doit chauffer euh, les bâtiments, une laiterie, si on doit chauffer euh, euh, une fromagerie ou un domicile, et ben en fait, avec l'arbre qu'on fait pousser, ben on a du bois. quoi Donc on peut avoir un système euh, très économe, voire autonome, euh, sur les aspects énergie, fourrage, euh, sur ces deux aspects-là, et donc on, on s'adapte à un changement climatique qui s'annonce de plus en plus. Quoi.